Fermeture de l'espace aérien, Quel sort pour les voyageurs algériens et marocains Taboun, l'allocation chômage entrera en vigueur début 2022. L'Europe cherche désespérément du gaz naturel, mais l'Algérie ne peut pas en profiter. Fermeture de l'espace aérien, Quel sort pour les voyageurs algériens et marocains L'Algérie a décidé mercredi 22 septembre la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Selon le communiqué du Haut Conseil de Sécurité, cette mesure concerne tous les avions qui portent un numéro d'immatriculation marocain, même s'ils sont la propriété de personnes ou d'entreprises de nationalité, au que marocaine. Les frontières aériennes de l'Algérie fermés depuis le 17 mars 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, n'ont rouvert que partiellement le 1er juin 2021, vers sept pays dont le Maroc ne faisait pas partie. Selon une source proche de la Compagnie Nationale Air Algérie, citée le 23 septembre par le Figaro, il n'y a plus de vols commerciaux directs entre l'Algérie, et le Maroc depuis cette date. Les vols entre les deux pays n'ont pas repris et les Algériens se rendant au Maroc transitent par Tunis. Ajoute la même source. C'est également le cas pour les Marocains, désirant se rendre en Algérie, ils doivent transiter par un pays tiers, avant de regagner l'Algérie. C'est pour dire qu'en réalité cette décision de la fermeture de l'espace aérien entre l'Algérie et le Maroc ne va pas trop changer la donne concernant les voyageurs des deux pays. D'ailleurs pour Air Algérie, l'impact de la fermeture de l'espace aérien avec le Maroc est insignifiant. En effet, Air Algérie n'utilise presque pas l'espace aérien marocain. Elle a un accès direct vers l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient. Par contre, la décision d'Alger de fermer son espace aérien au Maroc affectera surtout dans l'immédiat les avions marocains dont les trajets vers d'autres pays, notamment de l'Est, survolent le territoire algérien. Désormais, la compagnie marocaine devra effectuer de longs et coûteux détours par l'Europe ou l'Afrique avant de rallier la Tunisie, la Libye, L'Égypte ou encore l'Arabie Saoudite, un important marché grâce au Hadj à la Homera, et les pays, du Golfe. Toutefois, selon une source de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, RAM, citée jeudi 23 septembre par le Financial Post, 15 vols hebdomadaires reliant le Maroc à la Tunisie, la Turquie et l'Égypte sont touchés par un changement d'itinéraire. La RAM ne va pas annuler ses vols. On va contourner l'espace algérien par le nord. « L'impact est vraiment négligeable, car le trajet va juste durer quelques minutes de plus », affirme une source de la rame au site marocain le D. l'allocation chômage entrera en vigueur début 2022. Le président de la République, Abdelmadjid Théboune, a annoncé, ce samedi 25 septembre 2021, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement wali au Palais des Nations au Club des Pins, Alger, que l'allocation chômage entrera en vigueur début 2022, rapporte plusieurs médias. À ce propos, le Président de la République a déclaré que l'allocation chômage est une décision, courageuse, et elle entrera en vigueur à partir du 2022. S'exprimant sur la hausse des prix, le Président de la République, Abdelmajid Aboum, a déclaré que le ministère du Commerce est tenu de trouver des solutions face aux prix élevés, précisant qu'il existe des lois dissuasives pour criminaliser la spéculation sur les prix. Le président a souligné, lors de son discours aux travaux, de la rencontre gouvernement wali que certains parasites et interrus dans le commerce provoquaient une spéculation sur les prix, soulignant, que la spéculation était un crime puni par la loi. Le président de la République a annoncé l'ouverture du capital des établissements publics et des banques en fonction de leurs capacités. Dans son allocution, le président a souligné que l'aide doit bénéficier aux plus démunis. Le président Tebboune a indiqué que l'Algérie est un état social. Sur le problème du foncière industriel, le président Tebboune a appelé à clore le dossier avant la fin de l'année en cours. Il a appelé les municipalités à créer des zones d'activité sans bureaucratie. Pour rappel. La rencontre gouvernement wali qui se tient au Palais des Nations au Club des Pins, Alger, est, placée sous le thème Relance économique, Équilibre Régional, Justice Sociale. Cette rencontre, qui durera deux jours, verra la participation des membres du gouvernement, des Wally de la République, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes, L'Europe cherche désespérément du gaz naturel, mais l'Algérie ne peut pas en profiter. C'est une situation totalement irrationnelle sur le plan économique. Et pour cause, au moment où le monde entier connaît des tensions extrêmes pour s'approvisionner en gaz naturel, l'Algérie maintient toujours sa volonté de fermer son plus important gazoduc, à savoir le Maghreb Europe, qui lui permet de jouir d'une capacité maximum d'exportation de 13,5 milliards mètres cubes par an. Le monde entier, connaît aujourd'hui une importante flambée des prix du gaz qui fait le malheur des pays consommateurs, mais qui alimente le bonheur des pays producteurs dont l'Algérie est censée faire partie. L'Europe, l'un des plus importants marchés gaziers dans le monde, est particulièrement touchée par cette flambée des prix et de nombreux pays européens cherchent désespérément de nouvelles sources, d'approvisionnement pour renforcer leur stocks à l'approche de l'hiver froid. Ces derniers jours, le norvégien Yara a décidé de réduire de 40% la production d'ammoniac de ses sites européens. En Grande-Bretagne, son concurrent américain CF Industries a carrément arrêté ses deux usines d'engrais pour une durée indéterminée. La cause dans les deux cas, la flambée des prix du gaz, qui, renchérissent les coûts de production. Les tensions sont donc bel et bien réelles et les prochains jours, une véritable crise du gaz naturel pourrait ébranler sérieusement l'Union Européenne. Plusieurs experts ont confirmé que si les capacités de stockage étaient bien remplies fin 2020, celles-ci se sont fortement dégarnies, jusqu'à atteindre un point bas, en dessous de 30% de leur niveau habituel, à la fin de l'hiver. Depuis le début 2021, la demande mondiale en gaz naturel est robuste partout dans le monde, ce qui a empêché l'Europe de renforcer ses stockages qui sont toujours à leur plus bas niveau depuis 2015, alors qu'approche la période hivernale. C'est dans ce contexte que les prix du gaz ont totalement explosé en Europe. D'ailleurs, sur le marché TTF néerlandais, référentiel des prix, européens du gaz naturel, les prix dépassaient les 73 euros par mégawatt le 21 septembre, contre 13 euros un an plus tôt. Les consommateurs européens vont ainsi faire face à des factures de gaz très sales et cette Plusieurs observateurs et experts du marché gazier ont accusé la Russie d'avoir provoqué une aggravation de cette flambée des prix du gaz naturel en prenant des décisions incompréhensibles à l'image de l'attitude du géant gazier russe Gazprom, qui assure à lui seul le tiers de l'approvisionnement de l'Europe en gaz, n'a pas offert de volume supplémentaire en septembre via sa plateforme de vente électronique. L'Agence internationale de l'énergie a également pointé du doigt le géant russe dans les difficultés d'approvisionnement de l'Europe. La Russie pourrait faire plus pour augmenter la quantité de gaz disponible en Europe et s'assurer que les réserves de stockage se remplissent suffisamment avant la saison hivernale, a souligné l'agence créée par les pays de l'OCDE dans les années 1970. Une quarantaine de parlementaires européens réclament à la Commission européenne d'enquêter sur le comportement du Gazprom, qui assure à lui seul le tiers de l'approvisionnement de l'Europe en gaz, et une possible manipulation du marché. L'Algérie aurait pu profiter de toutes ces tensions pour augmenter ses parts de marché en Europe et concurrencer le gaz russe. Malheureusement, l'Algérie profite très peu, pour ne pas dire ne profite pas du tout, de cette conjoncture favorable à ses exportations. Et pour cause, en pleine crise mondiale du gaz, les autorités algériennes veulent toujours abandonner le gazoduc Maghreb-Europe et sa capacité de transporter plus de 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel. C'est de la pure folie sur le plan commercial car des recettes, considérables en devises, seront perdues. Lancé en 1996, le gazoduc Maghreb-Europe permet d'acheminer en moyenne 30% du gaz naturel consommé dans la péninsule ibérique. En outre, le gazoduc achemine du gaz pour la production électrique de deux centrales à gaz à cycle combiné au Maroc, d'où émane 17% de la production d'électricité dans ce pays. Ce gazoduc implique ainsi quatre pays, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Le jeudi 26 août dernier, l'Algérie a laissé entendre qu'elle envisage décider de ne pas renouveler le contrat d'acheminement du gaz via le pipeline Maghreb Europe, qui prend fin en octobre 2020. Si l'Algérie essaie de donner une coloration politique à cette mise à mort de cet important gazoduc, en réalité, les dessous de cette décision sont beaucoup moins glorieuses. En vérité, comme il a été confirmé à Algérie par par plusieurs experts et connaisseurs du secteur de l'énergie, l'Algérie ne peut plus exploiter tous ses gazoducs parce que sa capacité d'exportation baisse significativement, d'une année à une autre. Et même si la Sonatrach a enregistré une belle et prometteuse reprise des exportations du gaz naturel vers l'Espagne et l'Italie depuis le premier trimestre de 2021, ces chiffres demeurent positifs uniquement par rapport à l'année 2020 où les exportations algériennes se sont écroulées à cause de la pandémie de la Covid-19, et la paralysie économique mondiale qu'elle avait pu engendrer. Ceci dit, le recul de l'Algérie sur le marché gazier mondial a débuté bien avant la pandémie de la Covid-19. Il faut savoir que grâce au gaz naturel, l'Algérie gagnait jusqu'à 9,2 milliards de dollars en exportant essentiellement vers l'Europe du Sud plus de 38,5 milliards de mètres cubes. À partir de 2019, à savoir dès le début des troubles politiques, les exportations algériennes ont, commencé à chuter de façon phénoménale témoignant d'une crise de dysfonctionnement majeur au sein de la Sonatraque. Lors du premier trimestre de l'année 2019, les exportations algériennes du gaz naturel n'ont pas dépassé les 2,1 milliards de dollars alors que pendant la même période de l'année 2018, ces exportations procuraient à l'Algérie plus de 2,5 milliards de dollars, a constaté Algérie par an, accédant à des documents confidentiels de Sonatrac dont les chiffres ont été confirmés et vérifiés par les contrôleurs et inspecteurs de la Banque d'Algérie. Lors du deuxième trimestre de l'année 2019, les exportations du gaz naturel vont s'effondrer jusqu'à 1,4 milliard de dollars alors qu'elles étaient de l'ordre de 2 milliards de dollars durant la même période de l'année 2018. Au troisième trimestre de l'année 2019, les exportations du gaz naturel étaient toujours stoppées à 1,4 milliard de dollars en Algérie. Et pourtant, pendant la même période en 2018, ces exportations ont atteint les 2,1 milliards de dollars. La descente en enfer pour le gaz naturel en Algérie se prolonge jusqu'au mois de septembre 2019 où les exportations algériennes n'ont pas dépassé les 446 millions de dollars. La baisse des réserves algériennes en gaz naturel et l'absence des investissements productifs pour la mise en exploitation de nouveaux gisements ont porté énormément préjudice à l'industrie du gaz en Algérie. Notre pays est, d'ailleurs, Devenu un petit acteur du marché mondial contrairement aux géants comme la Russie, la Norvège ou même le Qatar. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2019, la part de l'Algérie dans les importations européennes du gaz naturel ne dépassait pas les 9%. Et encore notre pays partage cette part. La Russie est le premier fournisseur de gaz naturel des 27, avec 40% des importations. Ce qui représente 19% de la consommation totale de gaz de l'Union européenne, est le deuxième fournisseur de pétrole, avec 20% des importations et 16% de la consommation totale. La Norvège assure ensuite jusqu'à 34% de l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel. Le Qatar, le Nigeria et le gaz, de schiste américain concurrent rudement l'Algérie sur le marché européen. Ces pays ont renforcé leurs réserves prouvées avec des investissements concrets et productifs qui leur ont permis aujourd'hui de profiter de cette nouvelle conjoncture mondiale pour augmenter leurs exportations vers l'Europe. Le Qatar, à titre d'exemple, est devenu le principal fournisseur du GNL de plusieurs pays, européens. Le GNL importé en France en 2019 provenait à 21% du Qatar, à 20% de Russie et à 15% des états unis en 2019, même le Nigeria a dépassé l'Algérie dans le marché gazier français. 8% du gaz naturel consommé en France provient du Nigeria alors que 7% de ce même gaz est importé depuis l'Algérie. C'est dire que notre pays a perdu sa grande puissance gazière depuis bien avant la pandémie de la Covid-19. Et c'est pour cette raison que notre pays ne peut pas profiter de l'embellie actuelle et inédite des prix du gaz naturel sur le marché mondial en général et européen en particulier.